Bonjour les amis, c'est Yushka, bienvenue sur ma chaîne le tarot des cinq soleils. Alors j'espère que vous allez très bien, cher lion, ascendant lion, parce que là je vais m'occuper donc de vous dévoiler euh, ce, cette roue astrologique, là, les douze maisons astrologiques, donc de votre thème euh, pour 2019. Alors, je, je vous conseille aussi de visionner, avant qu'on regarde tout ça, la vidéo d'introduction hein, qui se trouve, donc, euh, pouf, ici en hauteur, hein, dans le coin. Alors, mes chers lions et ascendants lions, donc, hein, j'ai vu votre, euh, <rire> votre thème, ma foi, qui est extrêmement dynamique. Hein. Alors, on y va et vous commencez par vous, directement dans votre maison, là, vous commencez par vous, voilà, je suis, hein, vous êtes le roi vraiment euh, de votre vie et vous avez bien l'intention, disons, de vous poser votre marque, hein, votre marque de fabrique. Vous êtes pour vous, disons, une œuvre d'art, hein, mais dans le bon sens du terme, hein, pas euh, le côté, voilà, mais euh, très réfléchi, très mature, dans le sens, euh, ouais, mais moi, euh, j'ai une capacité qui est et, qui est-ce qu'elle a C'est la mienne, tout simplement, et je compte bien utiliser vraiment de tout mon cœur, c'est le cœur, hein, le lion, hein, de tous mes moyens, disons, d'exploiter mes, euh, on va dire, mes richesses intérieures, c'est-à-dire tout mon potentiel. Alors, si vous êtes un artiste, vous allez y aller à fond. Si vous êtes un entrepreneur, vous allez y aller à fond. Mais à chaque fois, avec, disons, euh, votre patte, votre signature. Voilà, quelque part, vous dites, c'est moi l'artiste. Hein? <rire> Tout simplement. <cười> Bien. Alors, vous allez prendre naturellement des <rire> initiatives qui vous ressemblent. Euh, en vous posant comme ça dès le départ également disons sur la maison 1 qui est celle du bélier qui représente disons la fertilité le le, le, le coucounage là coucounage disons par rapport aux enfants et, et par rapport disons à cette euh cette, cette, cette envie disons de toujours très éducateur lui ont, depuis Professoral un petit peu et tout, euh, donc de guider les enfants, de les aimer, de les accompagner et tout, et, et vous allez peut-être un peu barber, ça c'est le côté disons un petit peu lion qui risque disons de barber un petit peu euh, les gens par le fait de, c'est <coughs> monsieur ou madame je sais tout, alors que c'est pas vrai. Dans le sens, c'est juste une question de partage. Euh, alors que vous soyez Lyon ou Ascendant Lyon, de toutes les façons, ça c'est une chose qu'on risque vraiment de vous dire. Hein. Oh là là, est-ce qu'on t'a demandé quelque chose Voilà, c'est un peu ça. Et vous non, vous ne comprenez même pas pourquoi c'est fait, parce qu'en définitive, c'est juste que vous voulez rendre service. C'est ça l'histoire qui est incroyable. Alors, ben, j'espère que vous allez pouvoir quand même délivrer un petit peu euh, tous vos bons plans, parce que quand même, euh, vous avez une très belle, euh, un très bel état d'esprit, disons, de partage. Et ça serait vraiment idiot que nous, euh, autour de vous, eh ben, on n'en profite pas. Hein voilà. Alors. On va passer à la faucheuse. Ah ben, la faucheuse, dis donc, euh, là, c'est quand même, disons, sur le, le, le terrain. On parle du terrain, on parle du corps également et tout. Alors, bon, matériellement, c'est enfin, possible que, disons, vous appreniez à un décès, disons, d'une personne, de la famille ou proche. Euh, mais pas obligatoirement, hein, je vous dis tout de suite. Hein, c'est une éventualité étant donné que ça fait partie également du terrain, il est fort possible que vous investissiez par exemple dans du viager. Vous voyez, donc, euh, il faut faire attention aux, aux annonces et tout. Hein. Ça, c'est pas... Il y, y a beaucoup de choses, disons, qui peuvent se passer avec, avec une carte. Et naturellement, là, vous comprenez que je suis complètement dans le général. Hein. C'est-à-dire, vous en avez marre de votre lieu, vous voulez partir. Euh, ce qui vous êtes en train de faire, disons, et qui vous rapporte de l'argent, ça ne vous plaît plus. Boum, vous dites, c'est mort. Euh, vous voulez, hein, comme je vous disais, faire de l'investissement, claque, Et eh ben oui, pourquoi pas. Euh, vous allez, disons... Euh euh, aller à faire un viager là on est dans la maison disons des investissements et de la banque hein. également on s'aperçoit que soit qu'il y a le un signe de feu qui est énorme puisque c'est le sagittaire le sagittaire lui c'est un peu le loto hein. c'est ce qui gagne derrière c'est toutes les affaires qu'on peut avoir donc là on vous dit attention Fais attention à tes fais attention à tes investissements fais attention voilà tout simplement hein parce qu'il y a un, un feu un peu de garde qui qui brûle au fond et tout ouais. Et on peut tenter, Charlion, vous pouvez tenter, disons, de griller les étapes. Donc, on, le conseil là, ce côté-là, c'est vraiment de faire très attention à votre investissement. Mais par contre, concernant un décès, il est fort possible que vous ayez rendez-vous chez un notaire, vous voyez, parce que ça représente le, Jupiter, euh, le sagittaire, excusez-moi, c'est également, disons, ça représente l'avocat, ça représente, là, juste à côté, ça ça représente le notaire. Euh, donc, il est fort possible, c'est possible, disons, que vous ayez, disons, un, un, des, des, du courrier, voyez, euh, des... Des, des relances, quelque chose, disons, qui fait partie de votre passé ou, disons, euh, euh, d'une personne qui est décédée, qui vous a fait un legs ou quoi que ce soit. Mais concernant ça, également, là, là je vois euh, qu'il y aura, malgré tout, si c'est ça, hein, je, je, je déplie un peu les cartes comme ça, eh bien, que on vous laissera absolument pas euh, le... Ch... Ça sera prélevé à la source. Voilà. Si vous avez des frais de quoi que ce soit et tout en disant « Ouais, mais moi, je peux toucher le pactole de telle ou telle chose et tout par rapport à ça », eh bien, on dit non, non, non, non, déjà tu vas passer par la case départ, il va y avoir des tas de choses à régler et de toutes les façons, quoi qu'il en soit, avant que tu touches quelque chose, donc euh, ça va être prélevé à la source, il va y avoir quelque chose comme ça. Là on parle naturellement juste de choses techniques pour les gens, euh, les personnes qui savent qu'ils vont toucher un héritage, donc faites les choses en règle, n'essayez de dissimuler aucune chose de toutes les façons, ça sera inutile parce que c'est tout de suite coincé, euh, voilà, hein, dans, dans, dans ce sens-là c'est vraiment euh, extrêmement disons serré et coincé au départ par contre il y a une excellente ouverture disons euh, pour tous les projets euh matériellement, pas à pas, c'est un peu comme s'il y avait deux branches, disons, qui s'ouvraient. D'un côté, euh, dans les actions de tous les jours, euh, que ce soit l'administration, que ce soit la justice, que ce soit, disons, il euh, y a quelque chose d'extrêmement, disons, rigoureux. Vous devez le faire, vous le faites, euh, vous, vous vous appliquez à le faire dans le sens où il y a quelque chose de euh, jeune, moi, en tant que lion, en plus de ça, vous êtes le roi, vous voyez, euh, c'est comme si le cosmos ne vous n'allait pas vous pardonner, disons, euh, euh, des, des petites euh, des trucs de récillerie, Oh non, ce papier, j'en ai rien à faire, Et puis, pff, allez, non, il va ressortir, même si c'est pour 10 euros. » Vous voyez, ce genre de choses là, que c'est un petit peu le, le, le truc de cette année. <rire> voilà, enfin, je, je, je vous dis ça comme ça au passage, hein, tout simplement. Hein. Sachant que naturellement, vous voyez bien que dans la maison 5, hein, euh, qui est votre maison, euh, la maison du lion, vous avez la justice. La justice, c'est-à-dire, attention, sois juste, sois équitable, fais vraiment les choses euh, normalement. Parce que quoi qu'il en soit, disons, ça sera à un moment donné, ça reviendra, ça sera jugé. Oui, ici, c'est le roi, et là, le lion, c'est évidemment le, le roi du zodiaque. Donc là, on retombe un petit peu, disons, dans ce truc. Donc on va essayer un petit peu de s'échapper de ce que je vous dis pour aller un petit peu plus loin. Parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout un thème personnel, c'est un thème tout à fait général. Donc on va aller un petit peu plus loin. Alors, concernant, disons... Euh, ben tout ce qui est le, le courant, le, le quotidien, euh, que ce soit les enfants, que ce soit la fratrie, que ce soit disons euh, euh il y a un côté, disons, impatient chez vous qui va se signaler. Voilà. Un patient qui va signaler et euh, qui, il y a un certain énervement, disons, qui peut arriver euh, parce que les choses, elles vont pas assez vite, vous voyez, ça traîne et tout. Là, il y a un côté, disons, qui ralentit euh, quand même pas mal. Hein. Je voudrais quand même vous faire observer que vous avez commencé par vous, mais en mettant un 9, 9 ça fait, disons, une fin, hein, comme une fin de... une fin. Tout simplement. Et là, il euh, n'y bah, a rien à faire. Euh, ça fait quand même, euh, avec le 13, hein, euh, la faucheuse, boum. On sait que c'est une fin de cycle aussi. Bon, si j'additionne le 9 et le 13, je vous dis tout de suite, ça fait 22. 22, ça fait la totalité d'un chemin, d'un cycle à accomplir. Voilà ce que vous posez ici, tout de suite en premier. Alors, vous ne faites pas d'idées, dans le sens où il y aura vraiment des ralentissements, les choses, elles doivent se faire, elles se feront, mais vous, de... vous êtes quelque part, vous n'êtes pas en dehors des lois, voilà, hein? tout simplement. Alors, là, donc, dans la famille, euh, il va y avoir, disons, un contrôle, un espèce d'hyper-contrôle, mais extrêmement, disons, chaleureux, hein? c'est-à-dire que là, c'est, waouh !» C'est vraiment pour protéger à fond, disons votre votre famille. Vous sentez vraiment le le, mais quand je dis le protecteur de la famille, vous avez vraiment l'impression que sans vous, ils sont. Regardez, ces deux cartes veulent dire, disons, ont besoin d'aide. Hein, que vraiment elle a toujours besoin d'aide. Donc vous faites attention, mais tellement tellement, disons, à leur venir en secours. Voilà, vous êtes le grand sauveur hein, quelque part. Mais d'une certaine façon, euh, l'entourage, vous voyez, je vois, euh, c'est dit, euh, lâche. Et là, il y a un côté un peu étouffant, disons, où euh, pff, le... bon, ben, on peut quand même un petit peu bouger, et on peut pas faire... Ça, ça devient un peu de l'hyper-protection, vous voyez. Euh, c'est un petit peu, à un moment donné, c'est un petit peu gênant. Hein voilà. faut pas chercher le parfait de toutes les façons. Hein c'est aussi le... Il faut, il faut, faut agir tranquillement, mais dans votre, dans votre cursus, là, il faudra chercher à être bien, mais pas être parfait. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer euh, tranquillement et que ça sera euh, harmonieux, hein, pas, pas avec beaucoup de bienveillance, naturellement. Alors, euh, beaucoup de, de clarté d'esprit. Euh, peut-être que vous avez décidé, disons, d'entamer de, un cursus, disons, pour, euh, je sais pas, moi, euh, peut-être déménager, c'est-à-dire une promotion peut-être, parce que je vois quand même, il y a quelque chose de très fort là. Donc il y a un côté un peu promotionnel. Alors est-ce que vous vous donnez, vous personnellement, disons, une peine incroyable pour pouvoir choper, disons, un poste qui vous intéresse ça, c'est possible. Même un travail personnel, hein, parce que là, il maîtrise quand même. Donc, euh, ça demande, vous voyez, une maîtrise. La maîtrise, elle est l'état. Donc, il y, a une, il, y a, il y a un peu une course au diplôme, une course au diplôme. Ça ne veut pas dire spécialement diplôme. Dans le sens, oui, je vais avoir le papier. Mais si vous êtes dans ce cas, évidemment. Euh, mais il y aura, disons, euh, je m'investis, je me spécialise à tout prix. Voilà, vous vous spécialisez et vous vous servez, disons, de votre tête, de votre acquis, de votre passé. Ça, c'est sûr, hein, de votre passé, de tout votre acquis. Hein. Et ça va revenir et vous allez vous dire, oh, ben, je ne savais pas que j'avais une si bonne mémoire. Parce que malgré tout, il y a quand même pas mal de cartes qui marquent que euh, la mémoire, ma, ma, mon Dieu, bah, ça fonctionne pas mal. Alors là, on va... Euh, là c'est la santé bien sûr, je vais quand même en parler. Hein, euh, du côté santé, si jamais il y a un côté santé, disons, euh, bon, bah, qui, qui, qui, qui, qui se propose euh, dans votre vie, parce que euh, voilà, euh, choisissez un spécialiste, hein, voilà, on dit ça. Hein? ça c'est le côté disons euh, tournez pas disons faites pas 10 maisons essayez de chercher un spécialiste et là j'insiste c'est pas un spécialiste qui a des diplômes dans ces conditions mais c'est un spécialiste qui a de la bouteille vous voyez qui a vraiment disons euh, du vécu euh, et, et de deux c'est un spécialiste naturellement euh, qui est euh, on va dire euh, euh, dans dans dans qui a beaucoup de connaissances beaucoup de connaissances c'est-à-dire qui n'est pas buté qui n'est pas du tout buté disons sur euh, que ce soit la médecine douce c'est tout vous savez moi je connais un professeur euh, en en France euh, qui qui tient une une, une clinique euh, enfin je connais pas du tout personnellement hein mais il a la réputation donc je connais donc je eh bien figurez-vous que ce fameux euh, professeur hein, euh, c'est quand même pas, pas pas pas personne eh bien il, il essaye au maximum de supprimer le chimique pour pouvoir le remplacer par le naturel voilà c'est dans ce sens-là que je, je, je voilà je, je vous dis disons cas euh, de la bouteille cas du répondant il est sérieux et tout. Et c'est une personne, disons, qui est prêt également de la nature. Ça, c'est la mère nature. C'est la maison de la mère nature. Il n'y a rien à faire. Hein. Bien. Alors, amour, amour, amour. Bah Oui, bien sûr. L'amour, pour vous, c'est année, c'est extrêmement important. Euh, c'est toujours pareil. Je ne peux pas vous le dire parce que ça peut être ou bien... Euh, je casse ou bien je rencontre. Là, je ne peux pas euh, vous parler, disons, euh, euh, personnellement. Simplement qu'il y a une grande nouveauté, ça peut être tout à fait changeant, ça peut être une personne, disons, qui revient du passé. Donc, c'est un, une personne, disons, dont vous n'aviez pas entendu parler depuis longtemps, mais votre cœur, il a vibré, disons, par rapport à ça. Vous voyez, il y a un mot de passé qui revient. Ou bien, tout simplement, vous avez envie de passer parce que cette, cette histoire d'amour, quelque part, eh ben, c'est mort, ça a assez duré. Je ne peux pas je peux absolument pas du tout discuter, disons, de ce thème ici, mais pas du tout, du tout, parce que ça peut être, disons, vraiment une connaissance, ça peut même euh, signaler, disons, j'aime un étranger, <rire> vous voyez, ou alors, une étrangère, naturellement, ou alors, je vais à l'étranger et je rencontre, disons, euh, quelque part, euh, l'amour, hein bon j'ai quand même terminé un petit peu en englobant ces cartes par une carte qui est absolument splendide, qui est en haut et qui domine le tout, c'est la carte de feu. Eh ben oui, alors, puissance, c'est l'élément feu. Vous vous imaginez, et vous l'avez quand même en maison 10 qui correspond, disons, à une, une satisfaction personnelle, vous êtes, vous sentez bien là où vous êtes, comme vous êtes, euh, ça vous plaît ce que vous faites, vous allez vraiment, disons, il y a quelque chose d'extrêmement constructif qui arrive et tout, euh, dans, sur une carte, disons, d'endurance, elle est là, hein normalement c'est ici, vous voyez ça, c'est la maison de cette carte-là. Donc, il y a un côté de ⁇ je me suis donné la peine vraiment euh, euh, de construire, disons, ma maison euh, ⁇ euh, Et là, euh, j'y arrive. Attention, comme c'est placé là également, ça peut peut-être signaler également, disons, la construction d'une... Euh, d'un... comment on va dire d'un euh, truc euh, familial, hein, une, un commerce familial, voilà, une entreprise familiale. Vous dites, et comme ça, voilà, ça peut tout à fait marcher et tout, et donc à ce niveau là donc il y a un contrat, vous voyez, avec là, donc ça ferait le contrat avec la famille et tout. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire et tout, toujours est-il, que euh, le thème euh, ouvre énormément de possibilités et il est très général, hein, d'accord Quoi qu'il en soit au point de vue attitude, euh, ayant, des, vous êtes un signe euh, de Feu. Euh, naturellement le sommet se trouve disons avec l'élément feu les deux autres cartes cardinales euh, ont une nature saturnienne c'est Saturne et ça c'est le Capricorne c'est une planète, excusez-moi c'est un signe saturnien donc euh, rien à faire euh, la progression vient avec le sérieux, tout simplement. en Naturellement, ça c'est la maison, donc en considérant vraiment avec euh, amour hein, euh, les, les, vos, vos proches, hein, votre époux, votre épouse, vos, vos alter ego et tout, si ça c'est associé ou quoi. Euh, là, il y, a une grande, il y a un grand respect vis-à-vis euh, -vis, euh, des proches et naturellement, disons, une espèce de patience, une patience, euh, qu'il faut vraiment la force tranquille, donc on va dire euh, du lion. Alors c'est quelque chose qui est tout à fait, euh, disons, euh, magnifique, hein, parce qu'on se on part donc vers euh, dans la maison, donc dans la maison. Euh, nouvelle on va dire, où il y a des nouveaux paradigmes, de nouveaux amis, une nouvelles façons de fonctionner et tout, et à côté, disons, il y a un côté, disons, très électrique, très, très, très jeune, très dynamique. Alors là, est-ce que vous n'allez pas vous partager, disons, le travail, si vous êtes en famille, je vous dis tout de suite, où il y en a un qui va tenir quelque part la baraque et puis il y a l'autre, vous voyez, qui va voyager et ça, c'est une association qui est extrêmement bonne euh, parce que quelque part eh ben, vous ne mettez pas les œufs enfin, tout le monde met la main à la pâte voilà et donc ça peut être disons un excellent compromis alors naturellement là on termine avec le soleil merveilleux le soleil aïe aïe aïe le soleil regardez un petit peu tiens. Ben, tout simplement il vous dit tiens, que tout est disons dans la dans l'harmonie dans la maîtrise hein, de ces de ces de l'harmonie, c'est-à-dire le consensus avec tout ça hein, pour le moment, euh, sachant que naturellement là sur cette carte on retrouve vraiment euh, les grandes vraiment les grands points que j'ai développés ici, donc je pars commencer, mais ça vraiment euh, c'est une c'est vraiment la sortie. C'est vraiment une forme de, de, de sortie, c'est-à-dire de, de considération. Euh, soyez le lion, le roi lion, généreux, euh, mais hein, quelque part un petit peu administratif aussi, hein, et très, très près de sa famille, pas trop... Euh, euh, quelque part, euh, faire confiance, hein, disons, à, à, aux jeunes également, disons mais bien sûr, en étant à, à côté d'eux, parce qu'ils ont besoin aussi. Enfin, voilà, je ne peux pas aller plus loin, parce que c'est un thème naturellement qui est tout à fait euh, général, hein, très, très général, naturellement. Alors, mes lions, mes chers lions, et bien, écoutez, j'espère... Euh, euh, que cette vidéo vous a plu, vous allez voir ici une vidéo qui va s'afficher, euh, cette vidéo concerne votre signe jumeau, euh, votre signe jumeau, je ferai certainement une petite vidéo concernant disons le signe jumeau, qu'est-ce que c'est parce que je, je sais que ça... Bon, les gens se posent des questions par rapport à ça. Donc, je vais faire une petite vidéo également. Que je joindrai, disons à la vidéo d'introduction. Oh, voilà. Tout simplement. Euh, J'espère euh, bah, que cette vidéo vous a plu naturellement. Hein. C'est pour le partage que je fais tout ça. Hein. Et puis... ah! Euh... Oh si vous voulez me retrouver, donc, pour une consultation sur mon site, naturellement, c'est le site tarotdescinqsoleil.com. Hein? Tout simplement, euh, vous pouvez vous abonner avec la petite cloche. Donc, à chaque fois que je sors une vidéo, naturellement, vous en êtes averti. Enfin, vous connaissez maintenant euh, le, le, le système d'activer la cloche de notification, je pense. Hein? Euh, je vous remercie. Euh, de vraiment de, de votre présence euh, comme je dis à chaque fois je suis très contente de vous voir et puis d'avoir euh, naturellement vos petits mots vos petits likes et tout, ça me fait énormément plaisir voilà, c'est une histoire de partage aussi, je vous like les amis à tout de suite, je vous like